bon on a une camionnette. Allez, c'est parti, on y va. Nous avons 350 km, 5-6 heures, direction Sapa. C'est le premier, notre premier vrai voyage depuis le Covid. Alors, bienvenue au Vietnam. On vient d'atterrir à Hanoï. Et là, on s'en va à Sapa, on a 350 km à faire, donc euh, environ 5 heures de route. On a pris un van, voilà, on a un gros van pour nous tout seul, euh, pour le coup, puisqu'on ne voulait pas prendre le train de nuit, on ne voulait pas prendre non plus le train, le, les bus de nuit. C'était beaucoup plus simple quand même avec les enfants de... Coucou Vous voyez Mariam tout au fond, comme je vous disais, il y a de l'espace hein, pour le coup. Donc, euh, 350 km direction le nord-ouest du Vietnam, Sapa, c'est une petite cité perchée à environ 1600 mètres d'altitude euh, qui est magnifique, plein de montagnes, des rizières. On va faire un trek, on commence un trek demain avec Ethos, je vous en parlerez plus tard, euh, Voilà, j'ai trouvé sur un blog et en fait je les ai contactés. Ce qui est intéressant avec cette agence c'est qu'elle propose des treks, mais des treks avec les minorités euh, et donc du coup bah, voilà, votre argent va vraiment aider euh, des, des, des, des familles. Pour demain, c'est 12 km à mettre, c'est ça 12 km et après-demain, je crois que c'est 8, 6 ou 8. Et ensuite, c'est un long voyage. Accrochez-vous, parce qu'en fait, on va visiter le Vietnam du nord au sud en nous arrêtant dans différentes villes. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Direction Sapa, notre première euh, destination ici au Vietnam. On a quitté l'autoroute et là on est vraiment dans, en train de monter, monter. On est à combien de mètres, à 700, à 700 mètres d'altitude là et on va monter jusqu'à 1700. Donc euh, et euh, là c'est plus de la route, c'est de la piste. On est enfin arrivé à Sapa, il est exactement 10 heures. Combien d'heures on a mis 5 heures. 5 heures. On a démarré à 5 heures On a démarré à 6 h On a démarré à 6 heures, bah ça va, 4 heures. Ok, 4 heures. Donc, on est à Sapa. Il fait nuit. On va manger. On va dormir puisque demain, on a demain, on va commencer le, vie... le Sapa Express. <rire> Allez filles. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Mais euh, ouais, ça fait du bien de voir toutes ces lumières parce que je vous assure qu'on était vraiment dans le noir, pas bien, plus... dans plein de routes sinueuses. Il fait super. Super bon, il fait super bon. On sent qu'on est à la montagne. Franchement les enfants ils sont choqués. Ils m'ont dit maman on dirait la France, on dirait la France. En sachant que les enfants connaissent la France au mois de décembre. Donc pour vous dire que vraiment il fait, il fait bon. Et euh, j'ai trop hâte. Euh, voilà, on va passer une bonne nuit Inch'Allah. Et demain on va attaquer le trek 12 km. Bon on verra. Comme Pékin Express, là, c'est ça, pas Express. C'est plus que Pékin Express. Oui, parce que Pékin Express, on a regardé c'était combien 6-9 km. 6 9 km, donc euh, si tu fais 12 km, bah Pékin Express pourra le faire le dos dans le nez. Oui Oui. Alors, la vue, elle est magnifique. Malheureusement, là, on voit rien. Oui, il y a un grand balcon. Voilà, on, a, on est parti faire un tour, mais euh, franchement, niveau euh, halal, il n'y a pas grand-chose. Donc, du coup, on va se rabattre sur du maïs et euh, bananes plantées. Voilà, ce sera la dîner ce soir. Hein. Ça va, Marianne. Oui. C'est avec les bananes au-dessus. Il est 7h du matin. Il est 7h du matin. Et là, on va découvrir la vue qu'on n'a pas pu voir hier. Ah, regardez où est-ce qu'on est. Qu est. Waouh. Bon, on va prendre le petit déjeuner et on va démarrer tout doucement. On va réveiller les enfants. Les filles, regardez la vue Rania, Harun, at les montagnes, Haroun, les montagnes. Wow, viens, comme maman va te porter bien. Viens voir les montagnes, voir les montagnes. Trop wow, cool. C'est clair qu'il fait froid par rapport à Singapour. Tu le coq Tu entends On y va Voilà, donc on est à l'agence Ethos. Et donc, euh, on va commencer le trek. Ça, on a notre guide qui est là. Hi et euh, voilà, donc on va d'abord prendre un petit thé, papoter un peu, voir l'itinéraire et ensuite on va décoller Je vous montre les costumes locaux, ils sont juste magnifiques Thé, nice, thank you C'est très smelly Huay et Hanoi sont faits de l'un des groupes d'éthnés Et on a un peu de riz, donc le soir et le soir et le soir, un peu de riz et ça... okay. yes. Allez, on y va, c'est parti. Oh, on y va. Oh, regardez, buffalo. Oh. Okay, donc voilà, c'est parti. Donc là, on, on prend un taxi qui va nous déposer euh, au début de, de l'endroit où on va commencer en fait le trek. On est avec. Euh, il pleut. On va voir. J'espère que ça va se calmer. Euh, mais euh, voilà, les enfants sont super excités. On est prêts. Euh, c'est parti pour je sais pas combien de kilomètres. Euh, 5 kilomètres. On s'arrête pour euh, prendre le repas chez chez elle. Bon ça a commencé là, franchement mine de rien Waouh, ça glisse Ça glisse, heureusement on a des bonnes chaussures On a des bâtons et tout, j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir marché 2 km 5 et là maintenant il veut que je le porte Le porte bébé Ça y est, Alon il est sur mon dos T'as bien T'as bien marché T'as marché 2 km et demi oh, Regarde Alon de ça c'est du maïs 8 uh -huh. hours. Du maïs Ya Ouais purée ça monte hein. Il nous reste combien de kilomètres ne pas savoir <rire> On marche c'est tout ah. Mais euh, il fait super bon. La chance, il ne pas. Il de pleuvoir, donc ouais, on va s'arrêter, on va faire un break, on va manger. Ouais, le pauvre, Il y a plein d'enfants euh, en train de travailler, hors dans les champs, partout, en euh, train de porter euh, des bambous et, et autres. Les filles, sont derrière avec, la, avec le guide. Alors cette plante, cette plante que vous voyez aussi ici, c'est ce qu'ils utilisent pour colorer les vêtements. Ici on a du cannabis, il l'utilisent essentiellement pour faire... ouais, ça sent le joint, du joint gratuit. Euh, il l'utilisent ici, ici essentiellement pour les vêtements, pour faire les si. c'est la plante qui permet de faire du tabac. La menthe on y est presque, mais là on n'en peut plus. On y est, regardez il y a les enfants, ces enfants qui nous font signe, qui nous font signe on va dans la maison là ici. Ah. On est arrivé yes, woohoo, ah. Ah. on est au milieu de nulle part. Ah. Ok, c'est so kitchen here, this. ok, the kitchen, this guest, So look how yes. you, Harun. Uh, Haroun. So, what do you cook inside this one? Anything? Yeah, but you can cook anything. But today is hot, so she don't, she don't want in my fire. Okay. She cook in the gas. Okay. But pour some more. So you store all the rice on top. Yeah, all the rice in oh. the top. Yes. Okay. Haroun is est en train de jouer. T'as un copain? Oui. Oui. Et les filles, elles sont en train de jouer au loup. Elles sont en train de jouer à l'intérieur au loup là. Mariam you take the tofu and Mariam you can take this. Tiens, tu va là-bas Hmm. I thought also je j'ai aussi like spring onion. Ah, okay, okay, you okay, you did plain one. Okay. Yes, has fait mon onion spring onion. Okay. Donc je vous montre regardez l'intérieur comme il nous expliquait, en fait il y a pas de fenêtre du tout, vous voyez Donc ce sont des, des panneaux en bois. Donc c'est vraiment très simple, euh, très peu de mobilier et euh, ils nous ont préparé un repas végétarien du coup donc on a ici du tofu, des œufs, du riz et euh, des légumes Le soleil est sorti, cool ça fait du bien la deuxième partie du trek, on va descendre en fait plus bas dans le dans la vallée, il fait chaud, le soleil est là et euh, les filles franchement, je suis épatée Haroun il a marché. Je l'ai porté, peut-être une demi-heure pas plus. Un hein, Harun. Bad oh, she do outself. OK, beautiful. Hadi she fancy hemp. Oh, yeah. OK, so oh. first like this, Favrita in the indigo, the they get blue like. This. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, OK. <laughs> le passage sur les rizières, dans les rizières plutôt, et je vous assure c'est rikiki et euh, c'est chaud, franchement c'est chaud. Euh, voilà donc là maintenant on va descendre vers euh, le village que vous pouvez voir tout en bas, tout en bas, tout en bas, mais euh, c'est magnifique et vous voyez comment les rizières, elles sont belles, regardez, c'est magnifique, un ver, on dirait un vert fluo. Bon, il nous reste une heure et demie et euh, là on a passé ce grand passage, cette descente avec plein de boue. On a de la boue partout et là ça remonte tout doucement, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup et il fait super bon donc euh, c'est super agréable franchement. ok Tar Village. Okay. Zai Let's go! On y est presque Ahmed, ça va? On s'attendait pas du tout et le soleil est sorti mais un truc de dingue là. Wow Et euh, les rivières sont magnifiques. Sorry. Yeah, on est arrivé On va à Savane Voilà, on a rejoint la route. On est descendu de, je sais pas, quelque part euh, quelque part là-bas. Ah. ah Et le village, il est là-bas. Quelque part là-bas. Ah. Et, et voilà le pont qu'on voyait de tout en haut. Ah, ah. ah. Wow! Oh my gosh, look at this bridge Yes, Haroun, il s'est réveillé Ça y est, le soleil se couche bientôt We came from... There T'as ouvert ou pas Bon, on y est presque. On y est presque, à Med. Une de ses montées. Alors, c'était cool Non, oh, c'était bien. Franchement, c'est... C'était différent de... des Philippines. Ouais. Mais... Mais... Non, c'était bien. C'est bien c'est ça ah. ça fait mal aux pieds quand même. Il y a beaucoup de descente. C'était hey pas 12 km. 16. On a fait 16 km en fait. On a fait 16 km et il y avait beaucoup de montées, de descentes. En fait les descentes ça tue les pieds. Les orteils. Les orteils et les genoux aussi. Les ah. Donc euh, voilà on y est presque. Et, euh, moi j'ai qu'une envie c'est de prendre une douche. J'ai dit au oh, fil là c'est... Rania m'a dit Pékin Express. J'ai dit c'est pas Pékin Express. Elle est motivée Rania. Regardez moi ça. Oui. Et alors Haroun tu Haroun, je suis choquée. Je l'ai porté sincèrement une heure maximum. Je euh, il, a, il a quasiment marché tout le temps et euh, il voulait pas. Il voulait juste donner la main. Regardez, il est même pas avec moi. Il, voulait, il raconte sa vie à la NT. Okay, il lui raconte sa vie. Et euh, donc du coup, bah, tant mieux. Ah. Attention, maître, vous avez lassé. Ouais. Bravo. Bravo, bien joué. Voilà, on est au Tin Hong Homestay. Ah, en plein milieu du village. Five, Haroun, five. Bravo, Haroun. Haroun, bravo. Bravo. Super héros. Bravo. Ok, bon, voilà. Oh, Végétarien, on a des spring euh, rolls avec des oignons pommes de terre, tofu, des légumes, et je pense qu'il y aura du riz, bien sûr. Oh, comment ça va J'espère que vous allez bien. On descend, on, est, on, est, on était tout en haut, quelque part là-bas, vous voyez tout en haut, tout en haut, tout en haut Il s'appelle Iling village. Iling so we yes. go to Iling village Ilingho today Iling village, yeah. So yes. we have to walk to go there. How many hours yes. to go Yes, we go to go like one and a half hour to the Iling village. Yes. And they're having lunch there. Yes. And after lunch, we walk to the other village. Ok, ok. Yes. Voilà, il pleut là ce matin. Voilà, donc vous voyez sur la route, il y a des petites boutiques comme ça. Hi. Avec des légumes, des fruits. Vous avez de la viande fraîche directement comme ça. Et plein de petites euh, euh, petites choses et vous avez aussi de l'essence alors c'est là bas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui louent des scooters vous pouvez acheter votre essence comme ça vous pouvez acheter l'essence en bouteille comme ça donc, je vais, je vais ma voilà en La fait ça ce sont des feuilles de riz qu'ils qu brûlent oui. les feuilles de riz ouais, organique. ok et en fait euh, ils, donc ils brûlent les feuilles de riz et ils les utilisent comme fertilisant oui, yeah, indigo bleu, mais il ne peut pas l'enlever. Oui, trois jours et fini. Oh, trois jours et puis... Ok, ok, je yeah. comprends. Okay. Bon, on a donné le choix aux filles entre cette route et cette route qui est beaucoup plus... Euh, euh, pff, ouais, un peu plus galère et en fait, elles ont choisi celle-ci, donc on y va. Let's go ah. C'est vous qui avez choisi ce chemin, les filles hein Marème, elle me dit, c'est encore pire Ah, je veux plus C'était qu'une petite montée, mais je vous assure Avec 20 kg sur le dos, on les sent. C'est quoi de ce schéma que vous avez choisi Allez ah, go Mon dieu, ça monte, ça monte, ça monte ah. Ton plus est trempé vous avez 30-40 cm pour marcher et vous avez les rizières qui sont juste là on est dans les rizières alors ils ont une tradition c'est que les femmes quand elles se marient elles ne coupent plus leurs cheveux ok 18 ans Papa, oui. est ça, est yeah. ah, ah. On est arrivé au Hiliho village On va manger là-bas chez une famille J'aurais même pas parlé Allez on y va Avançons Ça va mon cœur Là c'est pas possible sweetie. Yeah <laughs> I'm sweetie Yes Me too I sweetie of the town <laughs> But the view was nice Beautiful Bravo les filles, bravo Haroun, bravo Haroun, five, bravo, bravo, les filles franchement vous êtes épatantes, Magnifique Et il y a une dame qui est en train de faire un tapis, je crois. Qu'est-ce qu'elle est, qu est en train de dame. faire? Weaving. That's the ham, the chunk. Oh. Yes. She cooks avec l'eau ash water pour 3 days, Et oh, then the skin can't hard and then will get white like this. Mm. Okay, yeah. This yeah. Jusqu'en bas, tu vas jusqu'en bas, Lania. Yeah. Like Descends jusqu'en bas avec ton pied. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Now you put this one. Long, you have to take. Yeah. C'est bien. Alors oh, en plus, c'est un life. travail d'équipe là. Les filles, elles font ça à deux. Elles mm -hmm. ont compris enfin le principe. Bravo. You push, Voilà. Tu passes, you pass the You like to show, they can afford them. <laughs> <laughs> oh. yeah, you, you can just try, try like, this. like this. You can try like this. You do like this. cook. Oh! Ken, bon, Les filles elles veulent même pas manger là, il y en a une qui est à fond dans le tissage et On a donc pris encore une fois un repas végétarien, que du riz, des légumes et des œufs. Et euh, vous voyez on est ici, perdu quelque part euh, dans les montagnes, vous voyez les nuages On arrive à la fin du trek, le taxi est là-bas, vous le voyez Le taxi blanc, c'est parti euh, Pour les euh, dernières marches, on est venu de loin. On a marché, je ne sais pas combien de temps, mais euh, c'est exceptionnel. J'espère en tout cas que, euh, que vous allez euh, aimer les images qu'on a filmées pour vous et pour nous, bien sûr. Euh, mais euh, franchement, euh, c'est juste magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ça n'a pas un gros coup de cœur, on hésitait un peu et on a bien fait d'avoir de, de Voilà, on a terminé le trek! Ouais. Uh, so, how many kilometers we walk today? Uh, 9 to 10 km. 9 to 10, donc so yes. 26 km. 26 km. Hier 16. Et aujourd'hui. C'est ça Oui. Et aujourd'hui 26 km. Ouais, environ. Non. Combien aujourd'hui 10, oui, 10. Et hier 16. Ça fait 26 km. On a fait 26 km. Franchement, les filles, bravo, bravo, bravo, bravo, Haroun. Bravo, bravo, Haroun. Franchement, euh, c'était cool. Donc là. On va récupérer euh, nos affaires et direction Hanoi. Je vous donne rendez-vous à Hanoi. J'espère en tout cas que, bon, ben que le train vous aura vie. plu. Et euh, bravo encore les filles. Vous avez, rentra, vous avez euh, remporté euh, une amulette. 10 amulettes vous avez remporté les filles. Yes, yes, yes. Voilà, on va faire la conclusion de cette première partie à Sapa, donc on est dans le bus qui nous ramène à Hanoï, on a un bus pour nous toute seule enfin un bus, non en fait c'est un, un genre de minivan privé, alors pour le coup celui-là il est top. Euh, on a du wifi, on a... Ah il y a une télé, oui il y a une télévision, euh, on a des fauteuils euh, massants, on est bien, franchement on est bien, on s'est pris une boisson chaude, parce que mine de rien la dernière partie, la dernière portion du trek, il faisait vraiment frais en fait, euh, et euh, voilà c'est magnifique, on est en train de quitter, on est en train de redescendre en fait, on descend, ah les filles vous sentez qu'on descend, bon, mes oreilles elles arrêtent pas de se, ouais, je... se bouchent, on est en train de redescendre et euh, c'était vraiment top. On a passé euh, deux journées euh, euh, à visiter en fait les, les villages, les, euh, les rizières, euh, voilà on a parcouru 26 km et franchement les enfants m'ont épaté, ils m'ont épaté à Haroun. Haroun, Haroun hier il a marché. Je sais pas combien de kilomètres il a marché puisqu'hier on a fait 16 km et je l'ai porté, porté moins d'une heure. Aujourd'hui, il était un peu plus fatigué, mais ça tombait bien parce que euh, franchement, ça a été un peu difficile aujourd'hui au niveau des montées, etc. Donc, je préfère quand même la voir sur le dos. Mais euh, c'était vraiment top. Euh, le, la, la guide qu'on avait était vraiment top. Étant donné qu'elle parlait très bien l'anglais, on a pu poser plein de questions, découvrir plein de choses sur les différentes ethnies, etc. Et surtout, bah, l'agence avec laquelle on a organisé, ne s'est pas, pas sponsorisée, j'ai rien du tout, j'ai pas de code promo ni quoi que ce soit. Cette agence s'appelle Ethos. Je l'ai trouvée sur le blog d'un voyageurs tout simplement et, euh, et franchement euh, c'était juste top. Alors le trek qu'on a fait ça s'appelle le Spirit Trek. donc Spirit si Pardon C'est ce que j'ai dit Non Spirit Trek. c'est oh, le, le Spirit Tree Trek. Ils ont différents treks. Vous pouvez choisir un trek à la journée, deux jours, trois jours, il euh, y a différentes... Euh, vous pouvez choisir si vous voulez... Euh, euh, que ça soit plus accès culture ou plus euh, à la rencontre des personnes etc, en tout cas c'était vraiment top et écoutez, euh, je vous dis euh, à très vite, on se retrouve à Hanoï on a 5 heures de route qui nous sépare d'Hanoï et euh, bah écoutez je vous dis à très bientôt prochain vlog Hanoï je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à faire à Hanoï et surtout je pense que ça sera super différent de ce qu'on a pu voir ici euh, à Sapa Bye